La Bible dit que l'arche de l'alliance du Seigneur Quand il fit entrer dans la maison d'Obed de Dom, Cette maison a prospéré Bien aimé, des fois, il faut prendre le risque pour voir la main de le Dieu De l'éternel agir en vous Je parle à une personne qui va se relever, Qui va marcher, qui va comprendre que Dieu est avec lui Dieu est avec elle, elle prendra des décisions Pour aller loin avec Dieu, pourquoi Parce que Dieu te fait loin pendant que les autres le voyaient prostitué Dieu le voyait Ascendant de Jésus hey! Pendant que les autres sont en train de te voir moi je suis Mais Dieu est en train de voir en toi Une Esther qui va entrer dans la maison des rois hey! Pendant qu'on est en train de voir Que tu es barricadé en prison Tu prends les risques de dire Non, non, non, non je ne veux pas sortir avec toi Sachant qu'elle va te, te, te trahir Elle va te détruire te, te, te, te Mais tu acceptes d'aller en prison Mais en réalité la prison là c'était pour les relèvements Je parle à une personne qui a été détruite Mais qui sera relevée par Dieu Je parle à une personne qui a pris la conscience Que Dieu va me relever encore ce matin Merci Seigneur Il n'était pas dans une bonne posture pour rendre un tel risque des fois, les risques que prend un homme pour changer lui demandent beaucoup de sacrifices, même l'exposition de sa propre famille. Le Seigneur est fidèle. Il sait le bienfait que tu as accompli pour lui. Et il ne te restera pas infidèle. Voilà ce matin ce que le Seigneur avait pour nous. Nous voulons conclure ce message en disant non seulement que Dieu a donné à Israël le pays de Canaan tel qu'il avait promis il a occasionné une rencontre pour repositionner la vie d'une femme. Ainsi, son changement de position a déterminé son relèvement. Le Seigneur nous donne encore une occasion ce matin pour aller est-ce qu'il y a-t-il une personne qui va se lever Il va se dire, Seigneur, donne-moi encore une position. Je t'en supplie, lève-toi, demande au Seigneur. Si tu vas te coucher pour prier, demande au Seigneur, relève ma grandeur, console-moi à nouveau. Relève ma grandeur, y a-t-il une personne qui a été déstabilisée pendant un temps Il n'a pas vu la main de Dieu il a été secoué pendant un temps. Il n'a pas su comprendre comment Dieu pouvait agir dans sa vie. Il n'a pas su comprendre comment Dieu l'a pu abandonner. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as délaissé. Seigneur, je ne peux plus rien. Mais j'ai trouvé une occasion de relèvement ce matin. J'ai trouvé une occasion de relèvement ce matin. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, relève ma grandeur. Seigneur, relève ma grandeur.